Ça va se taper, ça va se taper. Oh si non. Eh hey, Arch! Ouais. Ça va? Ça va, Pourquoi tu m'as pas tiré dessus? Je suis gentil, mec. C'est bizarre. <rire> J'ai éclaté le mec qui avait au-dessus en fait. Je, je, je suis derrière vous, Ah, c'est toi okay, enfin, okay, okay, ok, ok, ouais, ok, vrai, ok. Tu, tu, tu m'as stressé, mec, normal. Ah, <rire> oh, ça va aller. Ça va aller. T'as quel âge, H Parle-moi de toi, mec, pour savoir si je peux avoir confiance. C'est. 28 ans. 20 ans Il est où euh, Sur 28. le. 28 Ah, oh, ça va. Tu viens d'où euh, J'habite à Paris, mais je viens de Parisien, j'aime pas ça. Ah, ils sont là, ils sont là. Oh. Ben, ils sont là. Est ah, il il est deux, là, quoi. Il y il il en deux, deux, Non, non, il a deux dans le bâtiment blanc, là. Il team up Moi, je déteste les gens qui team up. <rire> je crois, ouais. Je nade fenêtre de droite. Et fond de droite, fond de droite. Il est touché, il va être touché. Pac. Euh... C'est bon, down. Ah, il y qui est derrière. Ça va? Ouais, ça va, ça. va je me suis inquiété pour toi. Il m'a tué, il m'a tué. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu l'as tué ou pas Bah oui. Ouais euh... Je suis pas. C'est bon. Une sorte de bordel là, c'est incroyable. Ouais, ouais, y a beaucoup de monde là. Attends, il y, a, il y a encore des gens, je crois, dans le bâtiment à droite. Attention, les renseignements ont localisé plusieurs forteresses. Euh, il y en a une, Zarqua, Tu viens avec moi Ah. Tu veux que notre chemin se sépare ici Ah oui, vas-y. Comme tu veux. Allez, bisous, mec. <rire> Salut. Si je gagne une game, chat Dis gueule Oh... oh. Attention, le drone guide la zone. C'est un film d'action les gars. Bah, C'était pas si évident que ça les gars. Il de... y, a... y a vachement de ces mouvements où je m'attendais pas à ce qu'ils fassent vraiment ça, et du coup je me suis laissé surprendre deux trois fois. 1-1, je demande une reconnaissance immédiate. Les gars, il... C'était quoi, cette... Cette mène, les gars LOL mort, si a... Regardez les gars, ma frappe, ma frappe est pile sur quelqu'un apparemment. Sauf que je pense pas que. Je pense que le mec. Le mec doit camper à l'intérieur du dôme de façon bien crado. Hello, you camping shop? I hope you die. Human, all guys hate you man, all guys hate you. Euh, mec, t'abuses. T'es à 250 mètres en contrebas. Yeah. <smallement> C'est complexe comme fin de partie Je suis contre des bons joueurs chat Je suis pas contre des joueurs qui rigolent Ou des bots ou je sais pas quoi euh... Je suis vraiment dans une game qui est complexe C'est comme là je dois prendre une décision Est-ce que je me déplace Est-ce que je me déplace pas au final. Je trouve que la décision de ne pas se déplacer est vachement bonne. Je suis en train de hurler au shit, les gars. Je serais en train d'hurler au shit si un mec m'allumait au diggle à travers une maison comme ça. Se Vous avez vu, le chat Thayer, lui, hein Et David Ouais une intelligence de jeu incroyable. Ah, Mais Je l'ai gagné La game dit que shotgun Je l'ai gagné Je vous avais dit que je gagnerais, chat